l'ajouter à notre tableau récapitulatif pour les positions chanceuses, histoire de suivre quand même comment ça s'est passé, ce show-là. Les positions chanceuses sont en couleur. Ils n'avaient pas entre la 1 et la 10, elles sont toutes entre la 11 et la 20. Et... On va vous briller tout de suite à la fin du décompte dans à peu près 3 minutes. Joyeux Halloween Mangez pas trop de bonbons pour avoir les carrés. On se retrouve vendredi prochain. C'est premier. Voici Jesse J. et Two Chains. bye bye